Nous allons maintenant passer à la période des questions. La chef de l'opposition officielle. Merci, Monsieur le Président. Ma première question s'adresse au Premier ministre. Beaucoup de parents, d'experts et des membres de l'éducation sont inquiets concernant les décisions du gouvernement concernant la levée du port du masque dans les écoles après le retour des vacances de mars. Nous savons très bien que beaucoup d'enfants ne sont pas encore vaccinés. D'ailleurs, le docteur Yuni Peter Youni, a déclaré que la décision du gouvernement l'a surpris. Il a déclaré qu'il n'y a aucune raison de se préser et on ne peut pas suivre ce qui se passe. Pour être honnête, cela ne semble pas être une nécessité en ce moment. La chose la plus sage à faire aurait été d'attendre un peu plus longtemps. Monsieur le Président, nous n'avons pas vu de modélisation de la part du gouvernement, la dernière fois que nous l'avons vu, c'était en décembre de l'année dernière. Alors ma question est la suivante. Pourquoi est-ce que le Premier ministre pense que c'est approprié de jouer avec les vies des enfants à l'école et qui concerne le port du masque Le ministre de l'Éducation la réponse Merci. De ce côté de la Chambre, nous avons entièrement confiance aux médecins hygiénistes en santé. Ce gouvernement le ministre, la ministre de la Santé pensant, au, pensant que les, les conseils que nous avons reçus de la part du médecin hygiéniste en chef sont appropriés. Les investissements en, en matière de tests, la ventilation et d'autres mesures permettent de garantir la sécurité dans nos écoles. L'Ontario est la dernière province à lever l'obligation du port de masque au Québec, en Alberta, en Saskatchewan, la levée a été faite beaucoup plus tôt. Nous sommes donc prudents lorsqu'il s'agit de la levée de ces restrictions et concernant l'amélioration des ventilations, le dépistage des enfants à l'école. Nous avons fait tout cela, nous donnons de l'espoir à, à nos enfants afin qu'ils puissent retourner en classe et maintenir leur sécurité. Complémentaire eh bien, Monsieur le Président, plusieurs experts partagent l'avis, le point de vue de Peter Johnny Je pense à SickKids qui a avisé qu'il serait mieux de garder le port du masque car selon eux, cela permet de protéger les personnes les plus vulnérables, y compris les personnes immunodéprimées, les enfants fragiles. C'est ce que a dit la coalition de la santé des enfants. Autre citation la levée du port du masque trop tôt pourrait avoir des conséquences sur l'apprentissage en, en personne et pourrait avoir notamment des conséquences sur la santé des étudiants et de leurs familles. Alors pourquoi est ce que le Premier ministre prend des décisions et joue avec la santé et la sécurité de nos enfants, tandis que les experts déclarent que cela est beaucoup trop rapide? Le ministre de l'Éducation pour la réponse. Merci, Monsieur le Président c'est peut-être la préférence de la chef de l'opposition d'écouter les syndicats concernant la fermeture des écoles. Eh bien, nous pensons, nous, que nous devons écouter les conseils du médecin-chef en et de ses experts qui ont donné à la province des conseils afin d'aller de l'avant. Nous avons administré 3,6 millions de tests par, par chaque semaine dans les écoles et dans nos systèmes de santé. Nous continuons de nettoyer nos écoles avec nos investissements et nous continuerons à faire des tests de dépistage avant d'aller à l'école. Nous voulons toujours donner de l'espoir à nos enfants. Ils ont été tellement répercutés par la pandémie. Nous avons un devoir collectif de retourner à des classes normales et c'est exactement ce que notre gouvernement a fait. Complémentaire final eh bien, Monsieur le Président, le Premier ministre a fait des promesses au préalable concernant la sécurité des enfants qui n'allait pas être mettre en danger. Il a dit aux familles qu'il ne prendraient pas des risques non nécessaires lorsqu'il s'agit de leurs enfants. Mais c'est exactement ce que se passe actuellement, selon des experts. Docteur Johnny, chef de la table consultative scientifique, a déclaré qu'il n'y avait aucune donnée concernant les données épidémiologiques de la province qui permettrait de soutenir cette décision. Le Premier ministre lève le port du masque sans aucune preuve, sans aucune preuve scientifique, sans aucun modèle. Alors ma question est la suivante. Il y a eu des sacrifices, des vies ont été perdues. Il y a eu de la douleur, de l'anxiété. Pourquoi est-ce que le premier ministre décide d'aller de l'avant concernant la levée des, de l'obligation du port de masque, sans écouter les, les conseils, ministre de l'Éducation Merci, Monsieur le Président. Nous avons reçu des données qui démontrait que nous allons dans la bonne, dans la bonne direction. Et c'est très prometteur. On devrait accueillir ce genre de nouvelles. Nous avons moins de cas, moins de transmissions dans nos établissements. Et c'est grâce à nos taux de vaccination élevés. Nous avons écouté les conseils scientifiques. Nous avons suivi les conseils des anciens et actuels médecins hygiénistes. Nos programmes d'éducation ont été efficaces. Il n'y a aucune école qui a fermé en Ontario grâce à cause de nos efforts dans notre province. Il y a environ 500 écoles en Ontario. Enfin, euh, 5 000, plutôt. Nous sommes conscients de la situation et nous devons user de prudence en allant de L'avant, nous offrons des épitages, des, des, des EPI, des outils de nettoyage accrus. et nous soulignons le fait que nos écoles soient ouvertes souligne nos efforts. La chef de l'opposition, la chef de l'opposition officielle. Merci. J'ai une autre question pour le Premier ministre. Je suis inquiète et beaucoup de personnes sont inquiets concernant les conséquences que ces décisions auront sur des personnes qui attendent déjà beaucoup depuis longtemps d'avoir des opérations chirurgicales. Nous savons qu'il y a un arrêt chirurgical. Des millions de procédures ont dû être retardées. Le nombre de cas a augmenté et beaucoup de personnes doivent se rendre à l'hôpital. Un membre de l'association des hôpitaux de l'Ontario a déclaré que les taux d'hospitalisation et les admissions en soins intensifs ont diminué, mais la pandémie n'est pas finie. 82%, 92% des lits d'hôpitaux sont occupés. Il y a beaucoup de difficultés dans notre système de santé, les lits sont occupés, notre personnel est épuisé. La situation pourrait empirer. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas tenu en compte ces éléments lorsqu'il a pris ses décisions concernant le port du masque? La ministre de la Santé pour la réponse. Merci. Nous avons considéré tous ces enjeux lorsqu'il s'agit de la levée du port du masque. Nous sommes dans une très bonne situation actuellement. Nous voulons nous assurer que tout le monde reçoit les traitements et les soins nécessaires lorsque, euh, lorsque c'est possible, lorsqu'il s'agit d'une chirurgie ou d'un traitement. Je tiens à rappeler à la chef de l'opposition 2020 que durant 2020 et 2021, 88% des chirurgies ont pu avoir lieu. Nous avons également réalisé des investissements significatifs pour permettre aux hôpitaux de procéder avec leurs activités. Nous avons investi un demi-milliard de, de, milliard, demi de dollars pour que toutes ces opérations aient lieu. Et nous voulons que ces personnes reçoivent leur chirurgie le plus vite possible. Complémentaire, Monsieur le Président, les hôpitaux n'ont plus d'espace pour avoir de l'air. Les experts ont été clairs. Ils pensent que le Premier ministre va avance beaucoup trop vite. Anthony Dale, le chef de l'association des hôpitaux de l'Ontario, a déclaré qu'il y a des risques de l'incertitude à cause de la pandémie et surtout pour les personnes vulnérables, notamment les personnes non vaccinées, les personnes immunodéprimées. Les responsabilités de ces décisions incombent au gouvernement de l'Ontario. Il semble que le gouvernement a ignoré les répercussions de ces décisions et comment cela aura des conséquences sur les personnes qui attendent depuis très longtemps pour recevoir des chirurgies des traitements. Un million de chirurgies sont, sont en attente. Quelles, sera, quelles seront plutôt les conséquences Je demande au gouvernement quelles seront les conséquences de la levée du port du masque, tandis que nos hôpitaux sont déjà en surcapacité. Peut-être que le gouvernement a des renseignements qui pourrait partager avec les Ontariens ontariennes à ce sujet. La ministre de la Santé. Merci, nous avons toujours été transparents et ouverts avec les Ontariens ontariennes concernant la situation avec la pandémie de la COVID-19, concernant les, les, les capacités de nos hôpitaux. Nous avons vu toutes ces mesures Diminué et de façon assez rapide depuis le pic de janvier. Nous surveillons les données, nous voyons que la tendance est à la baisse. Nous sommes prêts à procéder avec et aller de l'avant avec ces chirurgies afin que ces personnes puissent recevoir les traitements dont elles ont besoin. Je tiens à rappeler à l'opposition qu'il y avait des millions de personnes qui attendaient des chirurgies et il y aura encore plus de personnes qui attendront. Nous avons réalisé des investissements bon. et on ne devra pas attendre des années pour que ces chiffres descendent. Les personnes, les gens de la province pourront enfin recevoir leur traitement. Complémentaire final, les choses auraient pu se passer différemment. On aurait pu prendre des décisions qui auraient effacé plutôt cette arrêt chirurgicale au lieu de plutôt mettre de la pression sur le système. Les hôpitaux sont toujours pleins à craquer. Le personnel est exténué après deux ans complètes passés dans cette pandémie. Nous savons que le personnel a quitté le système parce qu'il s'était épuisé à cause de de l'anxiété, du traumatisme auquel ils ont été confrontés pendant cette pandémie, et ce personnel qui est encore présent dans notre système font des miracles pour aider nos patients en Ontario. Alors, ma question est la suivante. On aurait pu user de plus de prudence. Alors, pourquoi est-ce que le Premier ministre est dans, elle, elle veut se presser pour traiter cette arriéré pour nous devons agir afin de se trouver une solution pour cet arriéré, ces procédures. Ils doivent recevoir ces soins vitaux et ils devraient travailler là-dessus de façon accélérée. Réponse il est important que les Ontariens Ontariennes reçoivent des faits. Il y a eu 742 admissions en hôpitaux aujourd'hui. On a vu qu'il y a eu un déclin important des admissions des hôpitaux depuis janvier. Les chirurgies reprennent, mais il faut toujours user de prudence lorsqu'il s'agit de la rouverture de l'Ontario, c'est ce que le docteur Moore a toujours recommandé. C'est les conseils que nous avons toujours suivis. Le Dr Mor a également dit que nous avons des outils que nous n'avions pas il y a deux ans. Y compris des vaccins efficaces qui ont changé la donne de la pandémie. Les taux de vaccination continuent de s'améliorer. Les Ontariens voient à quel point c'est efficace, nos mesures. Nous, nous avons traité une situation. Les, les Ontariens se sont vaccinés. Nous avons investi dans des hôpitaux pour augmenter. Les, les, les, les chirurgies et nous faisons Merci. tout ça afin de réduire l'arrière chirurgical. Merci. Question suivante, député de Sainte-Catherine. Ma première question est pour le Premier ministre. Les parents veulent savoir que seront plutôt que leurs enfants ne grandiront pas dans une de leur communauté, mais un enfant a dû aller pour servir l'armée. Joe Floca, un père et grand-père, va voir sa fille et sa jeune famille déménager en Alberta. Et ce, c'est malgré... Le fait qu'ils gagnent un salaire à six chiffres, les familles n'arrivent pas à trouver de logement à Niagara pour lesquels ils peuvent se permettre de payer l'hypothèque. Les, les coûts de la propriété à Niagara sont montés en flèche. Cela fait quatre ans que les coûts ont augmenté. Des promesses ont été rompues. Comment est-ce que les jeunes familles peuvent se permettre d'acheter des maisons dans des communautés dans lesquelles ils ont grandi Question suivante, euh, réponse plutôt. Il y a une crise du logement en Ontario. Nous l'avons dit depuis le premier jour où je suis arrivé ici. Vous parlez des quatre dernières années et son parti a été claire. Toutes les mesures qui ont été prises par le gouvernement visaient à aider ces jeunes familles afin qu'elles puissent rester dans les communautés dans lesquelles ils peuvent vivre, travailler. Mais ce parti a toujours dit non. Nous avons proposé des politiques pour aider les familles. Concernant l'approvisionnement en logement, ils ont dit non. Nous avons demandé au fédéral... De, de, de traiter ce problème des logements. Et qu'est-ce que l'opposition a dit? Ils ont dit non. Ils ont été clairs avec les jeunes familles qui ont des jeunes enfants. Lorsqu'il s'agit du logement, ils ont dit non à chaque fois. Et c'est une honte. Complémentaire. Monsieur le Premier ministre, vous êtes un parent. Vous pouvez comprendre à quel point cela peut être blessant de voir votre enfant quitter sa province ou sa communauté. La fille de John Islani, aujourd'hui, loue un, un logement. Elle doit payer plus de 2 dollars par mois. Et pendant quatre ans, nous attendons un plan pour rendre le logement abordable. Les prix ne font qu'augmenter dans la province des centaines de milliers de dollars en quatre ans. Ces consultations ont un retard de quatre ans. Il n'y a pas beaucoup d'options pour les premiers acheteurs. Est-ce que le gouvernement va penser au plan du NPD Lorsqu'il s'agit du financement pour pouvoir acheter des maisons, nous attendons des résultats différents. Député Dora Oak much, uh, speaker, Richmond Hill. Merci, je remercie ma collègue pour sa question. Je suis d'accord avec la députée. La, va, la vie, plutôt, n'a été pas abordable à cause de ce qui a été fait, la négligence de l'ancien gouvernement. Ils auraient pu rendre les choses beaucoup plus faciles pour les ontariens et Ontariennes. Mais nous, lorsque nous avons été élus, nous avons vu le problème et nous avons tenté de trouver une solution. Mais à chaque étape, l'opposition a voté non. Toutes les initiatives qui ont été proposées pour rendre la vie beaucoup plus abordable, le NPD est le parti du non. Tandis que nous sommes le parti du oui, nous voulons rendre la vie beaucoup plus abordable pour notre population, nous voulons créer plus d'emplois pour notre population. Et qu'est-ce que fait le NPD Ils votent non à chaque fois. La seule fois où ils peuvent dire qu'ils ont voté oui, c'est lorsqu'ils ont été en partenariat avec les libéraux lorsqu'ils étaient au pouvoir. Ils ont soutenu le NPD et c'est dans les dossiers. L'Ontario n'oubliera jamais cela. Mais nous, de ce côté de la Chambre... Nous allons nous assurer que la fille soit beaucoup plus abordable pour chaque Ontarien et Ontarienne. Merci. Question suivante. Merci, Monsieur le Président. La question est pour le ministre des Industries, de la Culture du Patrimoine. Le secteur du tourisme a été un des domaines le plus touché par la pandémie et qui a du mal à se remettre. Il y a eu beaucoup d'incertitudes concernant les éclosions et la sécurité du personnel. Un soutien direct de la, du gouvernement a permis des, de, de maintenir les activités. Je sais que nous pouvons plus faire. Nous avons présenté des mesures grâce à notre gouvernement, notamment le crédit d'impôt pour des vacances à domicile. La réponse, ministre de la culture, de l'industrie, de la culture, du patrimoine et du tourisme. Merci, merci. De voir que je suis, je suis ravie de voir que mes collègues font la promotion de leur propre communauté, c'est comme étant l'admire et j'aimerais la remercier pour sa question car c'est une question très importante. Nous commençons à alléger les restrictions. Il est important de savoir qu'il faut regarder dans son propre certain et voir comment on peut aider le domaine de l'industrie le plus possible. Il n'y aura pas de relance économique dans la province si on n'arrive pas à remettre sur pied notre domaine de l'industrie du tourisme, de la culture. 1,8 millions l'ontario ontariennes profiteront de ce crédit d'impôt. Les familles recevront des subventions. Merci. Merci, complémentaire. Merci au ministre pour sa question, sa, euh, pour sa réponse plutôt et pour sa passion. C'est un plaisir de savoir que le gouvernement redonne de l'argent aux Ontariens qui travaillent dur. Les entreprises et les Ontariens ont fait face aux périodes les plus incertaines de l'histoire. Ils ont toujours besoin d'aide. Nous voulons faire plus pour aider les entreprises qui ont été impactées le plus par la pandémie. Alors, est-ce que la ministre des Industries de la culture, du patrimoine, du tourisme pourrait nous dire à quel point cela sera avantageux pour les entreprises. Ministre du Patrimoine, pour la réponse, nous avons pu offrir des investissements pour trouver des solutions. Les petites entreprises représentent les plus grands bénévoles de notre pays. C'est pour cela que notre crédit d'impôt permettra aux personnes de reprendre leurs activités. Nous avons d'autres investissements qui ont été faits pour le théâtre global, par exemple dans la circonscription de ma collègue. Nous continuerons à faire des investissements pour encourager les personnes à reprendre leurs activités. Et je dois le dire de façon claire, nous rouvrons. Mais cela ne veut pas dire que ces secteurs arrivent à se relancer. Alors nous devons nous assurer que les députés puissent soutenir tous les domaines. Député de London West, merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Nous allons... Les, les, le port du masque va être levé et beaucoup de familles, de parents sont inquiets. Cette famille a peur pour la situation de son enfant de 4 ans. car il sera entouré de personnes qui ne porteront pas de masque. Le fait de savoir que ses camarades de classe portent un masque permet de lui de le rassurer. Alors pourquoi est-ce que le Premier ministre essaie de se presser lorsqu'il s'agit de la dernière couche de protection de, de, de, desquelles jouissent nos étudiants Ministre de l'Éducation pour la réponse. Merci. J'encourage la députée de consulter sa... Sans médecins concernant les mesures, nous avons suivi, encore une fois, les conseils de Dr Moore notre médecin hygiéniste en chef. Les normes de ventilation permettent de maintenir une sécurité. Nous avons fait des investissements à ce propos. Nous levons l'obligation le, du port de masque, c'est un choix, mais nous avons également amélioré le système de ventilation dans nos écoles. Nous avons offert 900 systèmes de plus aux centres à l'enfance. Nous améliorons la qualité de l'air dans les écoles et réduisons les risques. Nous offrons en plus des EPI gratuitement. Nous sommes la seule province au Canada à faire cela pour le, le, le personnel en éducation. Nous continuerons à agir pour réduire les, les risques des personnes qui, sont, qui partent à l'école. le Président, Sarah est une éducatrice dans ma circonscription qui est inquiète pour sa fille. Elle a un problème immune et elle m'a envoyé une lettre. Elle m'a dit qu'elle doit laisser son emploi et beaucoup de gens tombent malades. Les municipalités n'arrivent pas à prendre des décisions adéquates et à répondre à la situation. Et il y a des interférences politiques. Le docteur Alex a recommandé fortement de continuer le port du masque dans les lieu intérieur. Cette décision politique a surpris la table scientifique de l'Ontario. Nous savons que le premier ministre en Ford, semble vouloir faire comprendre qu'il défend l'intérêt de la population. Cependant, ces décisions ne répondent pas aux besoins de ces gens. Donc, est-ce que le premier ministre va prendre la bonne décision pour s'assurer que ces enfants sont en sécurité? Ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, le directeur, le médecin hygiéniste en chef a déclaré clairement que les mesures qu'on a adaptées, les mesures en termes de ventilation et d'hygiène et d'utilisation des équipements de protection indi individuelle, nous ont amené à rendre cette décision qui est optimiste et prudente. Nous voulons les remettre dans un environnement normal et investir dans plusieurs secteurs durant leur éducation tout en les gardant en sécurité pendant la pandémie. Le député a parlé d'adopter de, de de, des mesures prudentes et je vous rappelle que l'Alberta, la Saskatchewan et d'autres provinces ont déjà pris des mesures prudentes pour lever les restrictions dans leur province. Et nous sommes la dernière province à le faire. Donc, nous allons continuer à adopter des mesures pour les garder en sécurité. Prochaine question par votre entreprise, entremise. La pandémie a duré pendant deux ans. Lorsqu'elle a été identifiée, vous vous rappelez qu'il n'y avait aucune stratégie pour la gérer au début. Je faisais partie du caucus et lorsqu'on m'a demandé en janvier 2021, huit mois après la pandémie, je vous ai donné une note qui n'est pas favorable. Lorsque les vaccins sont venus, ils ont été déclarés qu'ils sont efficaces en dépit de mon opinion. Et C'était des, des expériences cliniques qui ont aidé seulement une partie de la population. Qu'auriez-vous faire de manière différente afin de protéger la santé et la sécurité des Ontariens? Leader parlementaire du gouvernement. Merci, Monsieur le Président. La dernière partie de cette question est la partie la plus importante, parce que nous avons appris de nos leçons dans ce Parlement et dans, la prochaine, dans le prochain Parlement. C'est l'un des. C'est l'une des déceptions de ce qui s'est passé à propos du gouvernement libéraux précédent. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons créé des mesures, créé des groupes consultatifs de santé et adopté des mesures afin de répondre aux besoins de la population. Et il nous a demandé pourquoi est-ce que le gouvernement n'était pas préparé. C'est parce que sous, le, sous la gouvernance du gouvernement libéral, ils n'ont rien fait pendant 15 ans. Et nous, nous avons fait les choses de manière différente. Nous avons fourni des équipements de protection individuelle et nous allons continuer à nous assurer d'être toujours préparés à une situation éventuelle. Complémentaire. Merci pour la réponse par votre entremise, Monsieur le Président. Le taux de gens qui tombent malades suite à la COVID-19 continue à augmenter et beaucoup de gens développent des symptômes secondaires suite à suite aux, injec aux injec injections de, des vaccins. Les vaccins Cause provoquent des réponses néfastes et il y a des données démontrant les symptômes néfastes que ces gens ont éprouvés suite au vaccin. Il y a des syndromes, et des maladies qui affectent le fœtus et les chromosomes de plusieurs nouveau-nés. Donc, pourquoi est-ce que vous et vos groupes consultatifs continuent à défendre les vaccins si vous êtes au courant de la situation? Leader parlementaire du gouvernement. Honnêtement, je vais vous répondre sincèrement. Les vaccins fonctionnent et ont changé le cours de la pandémie, non seulement dans la province de l'Ontario et dans le pays en entier. Des millions et des millions de personnes, des milliers même de personnes dans le monde ont pris les vaccins et cela a changé la situation sanitaire, donc nous sommes reconnaissants, non seulement ici en Ontario, pour ceux qui ont reçu les vaccins, mais aussi les, la manière dont ces, ces tables, ces, ces, ces populations ont géré la situation. Je pense qu'on doit célébrer cela et nous avons tous travaillé pour nous assurer que nous sommes là où nous sommes aujourd'hui. Prochaine question. Député de sarnia lampton Merci. Je pose la question au ministre du Développement économique, M. Fideli. M. Fideli, sous le, la direction du gouvernement libéral, le secteur manufacturier a été négligé. Il y a eu des coûts élevés pour faire des affaires ici en, dans la province. Ils les ont abandonnés et beaucoup d'entreprises de, ont quitté la province. Est-ce que le ministre peut nous dire comment est-ce que lui et son ministère vont... Adopter des mesures pour répondre à cette situation. Merci, Monsieur le Président. Lorsque nous sommes arrivés au pouvoir, nous avons écouté la communauté des entreprises afin d'éliminer les formalités administratives, réduire les impôts et de rendre la province beaucoup plus robuste. Nous avons réduit des coûts pour faire les affaires en Ontario jusqu'à 7 milliards de dollars. Nous avons créé des entreprises en place comme le programme de développement régional et cette semaine, nous avons annoncé que nous allons investir 10 millions de dollars dans l'entreprise à Oloa. Cet investissement va s'assurer ce qu'il y aura des emplois qui sont disponibles jusqu'à cinq ans à venir pour répondre aux demandes de la chaîne d'approvisionnement, la province a offert des financements aux partenaires dans le sud-ouest de l'Ontario et ce sont des histoires réussies qui démontrent que la province continue à se renforcer. Complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Merci au ministre pour sa réponse et pour son travail en, en essayant de réparer la, situ la situation. C'est un plaisir d'entendre que le gouvernement a adopté des mesures positives pour réduire les coûts pour les entreprises, les soutiens nécessaires pour encourager la croissance dans le secteur manufacturier. Mes cométants veulent savoir que fait le ministère pour les soutenir et soutenir les entreprises en Ontario, en Ontario dans le secteur manufacturier. Le ministre de, du développement économique, en réduisant les coûts pour faire les affaires jusqu'à 7 milliards de dollars chaque année, nous avons vu que ce secteur manufacturier s'est relancé. Les entreprises de plastique ont investi 30 millions de dollars afin de produire des conteneurs dans l'industrie de l'alimentation et chimique. La compagnie Shogun a investi des millions de dollars pour construire un établissement à Saint-Thomas pour, pour élever des champignons Mayataki afin d'être utilisés à des buts biopharmaceutiques. Ce financement soutient les priorités et les défis des régions et va continuer à pousser la relance, la relance de l'Ontario, ce qui démontre que notre province devient plus robuste. Prochaine question, député de Brampton North. Merci, Monsieur le Président. Je pose la question au Premier ministre. Les compagnies d'assurance ont fait beaucoup de profits à travers la province, à, à travers la pandémie plutôt, tandis que les coûts pour les assurances euh, automobiles continuent à augmenter. Beaucoup de gens continuent à faire de mieux qu'ils peuvent afin de réduire les taux d'émission. Ils ont des dossiers propres en termes de conduite. Il n'y a, a pas eu d'accident et d'autres délits. Cependant, les coûts continuent à augmenter. Les libéraux ont promis pendant 15 ans qu'ils allaient répondre à ce gonflement des prix et pendant ces quatre dernières années, le gouvernement conservateur avait promis qu'ils allaient réduire les taux des assurances automobiles. Cependant, ces taux continuent à monter en flèche. Donc, À Brampton et dans d'autres municipalités, il y a beaucoup de défi à répondre. Quand est-ce que le gouvernement va répondre à cette question et réduire les frais des assurances automobiles? Député de Brentford Brent. There it is. Thank you, speaker. Merci, j'apprécie la question. Par votre entremise, Monsieur le Président, notre gouvernement continue à surveiller l'industrie des assurances automobiles en s'assurant que ces, ces compagnies traitent la population de manière juste. C'est la raison pour laquelle nous envoie un message clair. C'est à cause de la pandémie qu'il y a tous ces défis dans ce secteur. Et nous allons nous assurer... Nous, nous, le gouvernement s'est assuré de mettre disponible 1,3 milliard de dollars pour les consommateurs, ce qui a touché jusqu'à 93 des conducteurs en Ontario, en éliminant les obstacles pour alléger... Les, la population en Ontario et pour réduire les coûts complémentaires. Merci, Monsieur le Président. Je ne pense pas qu'il faut se féliciter pour cela. Nous continuons, nous continuons à payer jusqu'à plus de 2 000 dans les assurances automobiles à Brampton. Il y a des défis en termes des taux d'inflation, des épiceries, les coûts des loyers et ce gouvernement avait promis de répondre aux coûts de, de la vie en éliminant les frais de renouvellement des vignettes d'immatriculation et cela n'est pas suffisant. Les gens à Brampton et à travers la région de l'Ontario continuent à payer plus de 2 000 par année pour les primes d'assurance automobile. Et ce gouvernement continue à prouver que ces compagnies, ces entreprises agissent de la sorte. Ils peuvent aujourd'hui prendre la décision de réduire ces coûts pour les gens de l'Ontario, mes cométants à Brampton sont frustrés de la situation et ne comprennent pas ce qui se passe. Donc, est-ce que le gouvernement va s'engager à rendre la vie beaucoup plus abordable pour mes cométants à Brampton et réduire les primes d'assurance automobile? Député d'Aurora Richmond Hill. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le député pour la question. En termes d'abordabilité, le premier ministre et notre gouvernement étaient clairs par rapport à cela. Nos décisions qui ont été prises étaient afin de s'assurer que la vie soit abordable et, et beaucoup plus facile pour les gens d'Ontario. En augmentant le salaire minimum, plus de 760 000 personnes en Ontario vont bénéficier de cela en termes des primes d'assurance. Le crédit de carbone a permis à répondre à ce problème et c'est notre gouvernement qui avait pris cette décision. C'est notre parti qui avait, qui avait voté en faveur de cela. Nous avons adopté des, des, des, des mesures afin que la vie soit beaucoup plus facile pour ces entreprises. Et chaque décision que nous avons prise, l'opposition a voté contre cela. Prochaine question. Député d'Ottawa-Sud, merci, Monsieur le Président. Je pose la question au premier ministre. Il y a une levée des, du port des masques d'ici le 21 mars, bien qu'ils soient quand même requis dans certains lieux, comme les hôpitaux et les lieux euh, dans les transports en commun. Le premier ministre a décidé de les éliminer dans les écoles primaires. La coalition avait demandé un temps d'attente de deux semaines au premier ministre. Et ils ont déclaré qu'il y a une augmentation des taux des cas durant l'année scolaire. Donc pourquoi est-ce que le premier ministre n'a pas écouté cette recommandation en attendant seulement deux semaines. Réponse. Leader parlementaire du gouvernement. Merci. Monsieur le Président, depuis le début de la pandémie, nous nous sommes assurés que les écoles étaient en sécurité. Et les réponses de mes collègues ont démontré la manière dont nous avons travaillé ensemble, non seulement en tant que ministre, non seulement en tant que chef médecins hygiénistes en chef, mais nous avons aussi fourni des tests antigéniques rapides et nous avons adopté des politiques pour retourner dans les écoles pour, la, pour leur ouverture. Et je sais que c'est une priorité pour le Premier ministre et la ministre de la Santé afin que les étudiants, les écoliers puissent retourner dans les écoles et c'est la raison pour laquelle nous sommes sur la bonne voie en éliminant l'exigence du port du masque, de normaliser l'expérience scolaire de ces étudiants. Complémentaire. Donc, puisque le gouvernement élimine cette exigence dans les endroits où les taux de COVID sont élevés, où les taux de vaccination plutôt sont élevés, les enfants âgés entre 5 à 11 ans n'ont pas un taux de vaccination élevé. Nous savons que les vaccins et le port du masque sont des outils essentiels contre la lutte de la COVID-19. Donc, quand est-ce que le premier ministre aura un plan spécifique pour les 5 à 11 ans et aussi suivra les avis de la coalition pour la santé des enfants et attendre deux semaines? ministre de l'Éducation. Je veux citer le médecin hygiéniste en chef. Il a dit que 55 des enfants âgés entre 5 an. ans et 11 ans sont déjà ont reçu leur première dose. Dans les écoles secondaires, plus de 91 ont déjà été vaccinés et certains d'entre eux vont recevoir leur troisième dose. Donc c'est la raison pour laquelle nous ajoutons des unités, des filtres et de préférence. Plus de 400 cliniques sont disponibles. Nous, nous avons promis à la population que ces étudiants retourneraient dans les écoles et c'est la raison pour laquelle nous encourageons à ce que la population reçoive leur dose de rappel dans les écoles associées avec un système de ventilation qui est robuste en Ontario. Prochaine question. Député de Mississauga, Merci, Monsieur le Président. Je pose la question au ministre des services gouvernementaux et des services aux consommateurs. Il y a une annonce importante à Etobicoke en termes de décision du gouvernement pour la relance de l'Ontario. Les Ontariens comptent sur notre gouvernement pour apporter des changements réels en termes des, des, des besoins et des services de la province. Donc, je veux poser la question au ministre en termes des, de l'initiative de rebâtir l'Ontario, ce que cela va accomplir en termes du futur de l'Ontario et des entreprises. Merci. Réponse. Ministre des Services Gouvernementaux. Merci, Monsieur le Président. Merci au député de Mississauga, Aaron Mills, pour la question et pour sa défense de la population dans sa circonscription. Notre initiative pour l'essor de, des entreprises ontariennes vont va permettre de relancer l'économie et offrir des avantages aux entreprises locales bien que nous avons, que nous avons des normes en termes d'équité et d'éthique. D'autres entreprises ne l'ont pas. Mais nos entreprises en Ontario doivent recevoir des avantages comparément aux autres entreprises à l'étranger. Donc, nous avons des approvisionnements qui sont disponibles ici en Ontario et avec cette initiative, nous allons nous assurer que ces entreprises utilisent des, utilisent des produits et offrent des services et en s'assurant que les contribuables vont aussi Merci. bénéficier de cette initiative. Merci. Complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le ministre pour la question. Notre province a dû endurer l'un des obstacles dans l'histoire, les plus difficiles dans l'histoire. Et ce sont des époques inédites. Nous avons dû trouver des solutions créatives afin de protéger les entreprises et la population. Donc, je vous pose la question, encore une fois, au ministre des Services gouvernementaux, est-ce qu'il peut nous dire comment est-ce que l'initiative va contribuer à nos efforts pour relancer la province de l'Ontario et ce qui rend cela essentiel pour la population et... Euh, et les Ontariens. Merci pour la question. Je vais vous donner une, une, un exemple. Le premier ministre a pris la parole devant tout le monde et il avait dit que cela ne va plus se passer dans l'histoire pour trouver des, des équipements de protection individuelle afin qu'ils soient produits dans la province et cela ne va plus se passer pour dépendre d'autres territoires de compétences parce que nous utilisons les meilleures qualités, les meilleurs produits, parce qu'ils sont fabriqués ici en Ontario. Nous utilisons le pouvoir de notre province pour continuer à investir ici. Et avec cette initiative, nous voulons réduire les obstacles en termes d'approvisionnement pour s'assurer que les entreprises peuvent bâtir leur établissement et relancer l'économie de la province. Nous choisissons d'investir dans les gens en Ontario parce que c'est ce qui nous a permis de, de, de, de rester fort à travers la pandémie. Merci, le Prochaine question. Dans ma circonscription à York-Sud-Weston, nous dépendons des systèmes de transport en commun. Nous dépendons de plusieurs rues, Jane, Weston, d'autobus, etc. Je défends depuis longtemps pour un système complet afin de répondre aux vrais besoins de la population. Nous, le ministre des Transports a proposé des changements aux transports en commun, 185 millions de dollars pour répondre à l'écart depuis l'année 2010. Donc, je pose la question, quand est-ce que cela va être réglé? Leader parlementaire du gouvernement, je comprends la frustration du député et ses 15 ans sous euh, les, le gouvernement libéral, a été très difficile pour répondre aux besoins dans ce secteur des transports en public. Je comprends la frustration du député. Et lorsque son parti avait le pouvoir, ils ne, sont, ils ne se sont pas concentrés sur cela. Donc nous, de notre côté, nous écoutons. Les inquiétudes de la province, nous investissons dans le système de transport en commun, ici dans le métro, en Ontario, dans le train, dans le système de train GoTrain, non seulement dans sa circonscription, mais aussi à London, même dans ma circonscription aussi, on le fait. Donc, nous travaillons avec la ville de Toronto parce que la croissance économique est essentielle afin d'avoir accès à des systèmes de transport en commun. Et nous bâtissons des rues, des autoroutes et d'autres. Donc, je comprends la situation et nous allons le faire. Complémentaire, pendant les 15 années, la situation était terrible. Mais les quatre dernières années, cela a été beaucoup pire. J'ai écrit une lettre au ministre et je pose la question encore une fois. Écoutez les conversations que j'ai eues avec mes comitants on a découvert beaucoup de problèmes en termes des prix d'essence et des impôts. En 2019, dans le budget, 1 milliard de dollars a été attribué à TTC et le crédit d'essence de... a été a été enlevé par le gouvernement. Donc, où est-ce que ce financement a été attribué et pourquoi cela n'a pas été distribué dans le système de transport en commun et pour sa gestion? Et dans le parlementaire du gouvernement, je suis un peu confus Pourquoi de la raison de ce que le, premier, le, le député a déclaré, que la situation était pire pendant les quatre années. Je pense qu'on a, au contraire, fait beaucoup plus Durant notre mandat, il y a eu des, le, le ministre des, des, des Infrastructures s'est concentré dans le système de Eglinton, le LRT, et dans d'autres systèmes pour les élargir et les améliorer pour la population dans leur circonscription. Donc, je ne comprends pas pourquoi cela rend la vie beaucoup plus difficile. Au contraire, je, ce matin, j'ai parlé à une mère. Jessica et elle m'a dit de l'importance des investissements dans le système des, des transports en commun et cela bénéficié à sa famille aussi. Et donc, nous, nous allons continuer à le faire parce que je ne comprends pas comment est-ce qu'en améliorant les services, en les élargissant et en les permettant beaucoup plus accessibles à la population, comment cela est beaucoup plus, plus pire Merci. Je pose la question au ministre des Affaires et du Logement. Il y a eu un vote contre une usine de fabrication à, dans le village de Blair. Le maire de Cambridge et le conseil municipal ont eu une, une rencontre le 15 mars. Donc, ils n'ont pas reçu un avis. Et cela démontre qu'il y a une attaque pour s'engager dans la collectivité. Donc, je vous demande, est-ce qu'il y a des mesures en place afin de tenir responsables les ministres lorsqu'ils ne répondent pas aux commettants? Réponse, je ne comprends pas pourquoi est-ce que la députée est entrée en communication avec... Le maire ou les conseillers, et les gens vont dans, dans les urnes, ils votent. Et si euh, la députée a un problème avec le comité, le comité, elle doit, contacter, elle doit les contacter et exprimer ses inquiétudes. Malheureusement, ce comité, il n'écoute pas. Durant cette semaine, ils ont lu une pétition qui a été signée pendant plus de 100 personnes et pendant des années, ils ont écrit des lettres, ils ont appelé. Ils sont inquiets du fait que leur conseil municipal ne les écoute pas. Ils ont été ignorés et nous l'avons dit beaucoup de fois à ce gouvernement que les consultations publiques sont essentielles. Je l'ai et j'ai déclaré aux membres de cette euh, aux députés de cette comité qu'ils n'étaient pas consultés. Donc je pose la question est-ce que le ministre va répondre à cette question dans ce village je l'ai dit plusieurs fois nous avons adopté cette mesure donc, si la députée veut participer à ces consultations, elle peut le faire. Elle n'a pas servi dans le pilier municipal, mais elle travaille ici pendant quatre ans. Elle connaît nos procédures. Si elle a un problème ou euh, une inquiétude, elle peut se rendre vers les, ces comités-là et répondre aux questions. Merci. Question à, à la ministre de la Santé. Les euh, euh, ils ont, quand euh, il s'agit en fait du cancer du côlon, euh, la prévention est véritablement très importante. Et on nous a parlé dans notre circonscription euh, du fait que, par exemple, il y avait un patient pour lequel... Euh, on a pu en fait euh, euh, aider la personne et faire des contrôles. Pour cette personne, le gouvernement a maintenant changé la règle pour que les contrôles pour les personnes qui ont des problèmes ne se fassent pas tous les deux, trois ans, mais tous les dix ans. Alors pourquoi le gouvernement fort, Monsieur le Président, essaye de euh, micromanager ce que les médecins et les gastro-entérologues essayent de faire, la ministre Bien, je l'ai dit euh, maintes fois, la, la santé des Ontariens, et des Ontariennes est la priorité de notre gouvernement, et nous essayons en fait de, fourni, de fournir aux médecins et à, à tout le personnel de, qui offre des soins de santé tous les instruments dont ils ont besoin. Si quelqu'un a besoin d'une opération chirurgicale ou de faire des tests, nous allons donner les moyens aux, aux médecins et au système pour pouvoir faire tout ce qui est nécessaire. Nous avons investi beaucoup de euh, millions euh, de dollars pour pouvoir créer de nouveaux lits et donner les instruments aux hôpitaux. Alors, et ça, c'est partout en Ontario. Donc, on, ce travail peut être fait de manière plus euh, continuelle et non pas tous les dix ans. Question complémentaire. Eh bien, Monsieur le Président, ce n'est pas le cas. Ce que le gouvernement a fait, c'est qu'ils ont limité la capacité des gastro-entérologues de pouvoir faire des colonos. Et ils leur ont dit qu'en euh, en fait, ils n'ont la possibilité de les faire qu'à l'intérieur de la possibilité, euh, de possibilités réduites en fait, pour faire des examens plus souvent. Mais je peux vous dire, et vous le savez comme moi, je le sais, que beaucoup de cancers du colon sont découverts par, en faisant une colonoscopie de prévention et non pas une fois que la personne commence à euh, euh, éliminer du sang, par exemple. Alors, il faut. Euh, Comprendre. Et ma question est la suivante. Pourquoi ce gouvernement a véritablement cette intention de micromanager les décisions qui devraient être prises par la communauté médicale et de dire, bien, ces contrôles vont se faire tous les dix ans? Pourquoi ils font ça? La ministre. Ce que nous faisons est de suivre les meilleures pratiques dans la province de l'Ontario. Toutefois, s'il y a une situation dans laquelle un gastro-entérologue pense qu'il faut faire un test dans une période qui soit tout simplement une période de 10 ans, ils ont la possibilité de le faire. S'ils veulent le faire dans une période qui soit plus courte, eh bien, ça aussi, ils peuvent le faire. Ils ont la possibilité de faire tous les tests. Si quelqu'un a un historique ou même un historique euh, familial deux cancers du côlon, ils vont être suivis de près par leur médecin de famille et par le gastro-entérologue. Et s'ils ont besoin de faire des examens plus souvent que tous les dix ans, ces examens seront faits. Prochaine question. La députée de Glengarry euh, Prescott-Russell. Euh, et de porter ce masque, ça fait maintenant plus d'un an qu'on porte constamment. Croyez-moi, j'ai hâte de l'enlever. Hier, le gouvernement a annoncé que ce port du masque obligatoire prendrait fin le 21 mars, sauf dans les milieux à risque élevé. Ça semble super. Sauf qu'il y a un hic. Le premier a décidé de le mandat pour les écoles de malgré SICK le pre premier ministre a décidé d'éliminer l'obligation du port du masque. Clairement indiqué que des masques de haute qualité sont essentiels pour aider à minimiser le risque de propagation de la COVID-19 dans nos écoles. Surtout quand ce gouvernement n'investit pas dans la ventilation et l'amélioration des locaux scolaires, même quand les fonds du gouvernement fédéral coulent à flot, Monsieur le Président. Monsieur le Président, dans quel monde le Premier ministre pense-t-il que la COVID-19 ne se propagera pas dans les écoles de l'Ontario. Le ministre, merci, Monsieur le Président. Je vais rappeler à la députée que la position de Stephen Del Duca dans cette Assemblée est la suivante, c'est-à-dire qu'on qu aurait dû avoir des lockdowns plus longs de rendre obligatoire les trois doses pour être vacciné complètement et qu'on aurait dû limiter l'accès aux écoles. Alors ça c'est une position différente que nous avons suivie parce que nous avons suivi les conseils du médecin hygiéniste en chef. Nous pensons que nous sommes prêts à aller de l'avant en faisant attention avec des mesures de ventilation, des mesures de protection et d'instruments de protection personnelle. Nous avons suivi les conseils du médecin hygiéniste en chef qui pense que les mesures dans le le domaine de la santé publique nous ont permis maintenant de pouvoir ouvrir. Et alors j'espère que la députée d'en face va pouvoir exprimer son soutien et va pouvoir nous aider dans, à aller de l'avant dans ce que, qui nous a guidés jusqu'à présent. Merci. Merci. Cela met fin à la période des questions pour ce matin. Je vais demander à tous nos pages de se réunir. Maintenant, il est temps de remercier nos pages qui sont très intelligents, qui sont des personnes de confiance et qui sont indispensables pour le fonctionnement efficace de cette Assemblée. Ils euh, fournissent donc euh, tous euh, les euh, documents et, et euh, ils euh, portent les documents à l'intérieur de l'Assemblée. Nous avons beaucoup de chance de les avoir avec nous. depart having made ont créé des amitiés. Ils ont mieux compris le fonctionnement de la démocratie et de notre Parlement. Ils vont rentrer chez eux avec une meilleure compréhension de la façon dont la province et le gouvernement fonctionnent. Nous nous attendons beaucoup de choses de leur part. Peut-être que quelques-uns vont prendre notre place un jour dans cette Assemblée. Nous leur souhaitons véritablement le mieux pour leur vie. Alors joignez-vous à moi pour leur montrer notre appréciation. Merci beaucoup à tous les pages. Ensuite nous, avons... Ensuite, nous avons une mise aux voix différée pour le projet de loi 96, loi qui autorise les dépenses pour certains montants. Sonnerie de cinq minutes. Appelez les députés.